Alors, un grand nombre d'entre vous a compris que le régime alimentaire ne fonctionne pas. Un grand nombre d'entre vous a conscience que les stress ou les émotions négatives sont à l'origine de prises alimentaires, et certainement que vous avez déjà tenté beaucoup de choses pour vous en sortir. Des techniques qui passent par le physique ou par le psychologique. Mais malheureusement, jusqu'à présent, vous n'avez pas trouvé de solution durable. Certainement parce qu'on ne vous a pas aidé à chercher au bon endroit. Les réponses se trouvent en grande partie dans les comportements neurologiques inconscients, ceux-là même qui vous poussent à agir de façon instinctive, de façon réactive et qui vous font vous retrouver en train de manger alors que vous ne voulez pas. La solution se trouve dans le décodage des comportements qui vous poussent à manger. Votre cerveau a la capacité de changer ses comportements inconscients. Mais encore faut-il lui montrer par où il doit passer pour le faire. Vous devez changer votre rapport à la nourriture. La solution est dans la tête, pas dans votre assiette. J'espère par cette courte vidéo avoir éveillé en vous des nouvelles pistes de réflexion. Et surtout, j'espère vous avoir redonné l'espoir, car il existe des solutions pour mincir durablement sans faire de régime. Le surpoids n'est pas une fatalité. Alors surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne méthode mère pour recevoir en direct les prochaines vidéos,